bonjour à tous donc dans cette vidéo je voulais euh, parler du nouvel ordre mondial je voulais faire un panorama euh, donc euh, ce que je vais dire est la synthèse d'un article de Charles Dornach. Euh, je vous mettrai le lien euh, en bas de la vidéo euh, donc le nouvel ordre mondial euh, c'est vrai que c'est un sujet euh, tigeux dans le sens où on peut se faire traiter de complotiste assez facilement pour couper court à tout débat, mais en fait euh, absolument tout est sourcé, tout est à ciel ouvert et tout chercheur de vérité peut euh, découvrir euh, ces plans machiavéliques en fait. Euh, voilà, euh, ça demande un peu d'humilité, de courage, de remise en question un peu de temps mais tout ça tout ça est tout à fait euh, officiel si j'ose dire donc quel est le but du nouvel ordre mondial euh, c'est d'instaurer euh, une dictature planétaire avec à sa tête l'antéchrist et les illuminati et leurs idiots utiles c'est à dire euh, c'est à dire euh, en fait euh, les différentes branches de la franc-maçonnerie et les autres mondialistes il faut savoir que les maçonneries sont satanistes et cabalistes alors quelles sont les modalités de ce nouvel ordre mondial donc c'est une nation unique euh, avec 500 millions d'individus alors pourquoi ce chiffre de 500 millions euh, tout simplement parce que c'est sur les Georgia Guidestones, c'est-à-dire les pierres de Géorgie, vous, vous pouvez trouver ça assez facilement, par exemple, sur Wikipédia. Le, le premier commandement, donc c'est les commandements du Nouvel Ordre Mondial, le premier commandement, c'est de maintenir une population mondiale à maximum 500 millions d'individus. Donc, pour rappel, nous sommes un peu plus de 7 milliards sur cette planète. Donc, vous voyez ce que ça peut impliquer euh, donc euh, toujours dans les modalités, donc une nation unique avec 500 millions d'individus, un gouvernement mondial avec une capitale unique, donc euh, pourquoi pas euh, Jérusalem, et une monnaie virtuelle, c'est à dire euh, la monnaie virtuelle elle sera effective, elle sera mise en place avec euh, la fameuse puce RFID. Qui sera qui est la marque de la bête je le, que je, je, je le rappelle euh, et donc il faudra absolument la refuser euh, même au prix de sa vie parce que c'est une, une question de, de sauver son âme euh, donc voilà j'en ai parlé dans une dans une précédente vidéo je vous invite à la, à la regarder euh, donc toujours dans les modalités, euh, il, y a, il y aura aussi la religion du nouvel âge. Donc euh, j'ai fait un article sur Facebook, là, enfin j'ai plutôt j'ai un article sur Facebook euh, là-dessus, si ça vous intéresse. Euh, en fait il, il y aura un schisme dans l'Église catholique et, et certainement que des que des enseignements venant du nuage du nouvel âge seront euh, seront euh, enseignés. Alors après avoir vu le but et les modalités du nouvel ordre mondial qui est derrière ce nouvel ordre mondial Eh bien ce sont les 13 lignées sataniques qui sont les illuminati en fait donc les plus connus de ces familles ce sont les rockefeller et les Rothschild. bon ce, ce sont sont essentiellement des familles juives hein, des, les warburg etc ce sont euh, qui détiennent les, les, les banques centrales ce sont ce sont qui détiennent la réserve fédérale euh, et donc euh, donc ces illuminati qui, qui, qui font du, du satanisme hein, qui sont en contact avec satan euh, le, le fameux œil qui voit tout on le voit en haut de la pyramide euh, donnent leur impulsion aux réunions secrètes du, du CFR euh, du Bilderberg de la trilatérale en France il y a le dîner du siècle et, euh, et ces réunions impliquent tous les rouages de la société que ce soit les banquiers les politiciens les chefs d'entreprise les médias dominants et les journalistes les intellectuels et les scientifiques aussi et il faut savoir que les institutions supranationales sont les bras exécutifs du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire l'ONU, le FMI, l'Union européenne, enfin, l'Union les... européenne et toutes les... tous les tous les futurs blocs continentaux, en fait, que ce soit euh, l'Union nord américaine, le Mercosur, l'ALENA, etc. l'OMS alors, quels sont les, les moyens de, de ce nouvel ordre mondial eh bien, le, le moyen est de détruire les nations, puisqu'il il faut, il faut créer une crise pour créer une nation unique, un gouvernement mondial. Donc, cela implique de, de, de détruire les nations par plusieurs processus. Donc, il faut détruire leur peuple, leur économie, leur agriculture, leur culture, pour, tous les, pour mieux les asservir, en fait. Donc,. Euh, pour détruire euh, le, le peuple, il faut déconstruire la famille par, en facilitant le divorce, euh, la contraception, en légalisant le partage de l'autorité parentale, en dé, par le développement du féminisme, de la théorie du genre, du mariage pour tous, et bientôt la GPA et la PMA. On, on peut détruire les nations en réduisant leur population par une politique eugéniste, par le financement et le déclenchement des guerres, et des révolutions, par les attaques terroristes ou sous faux drapeaux, comme par exemple le 11 septembre, par la stérilisation forcée par injection de vaccins, donc là c'est surtout ça concerne pour l'instant essentiellement les pays en voie de développement, par la nourriture industrielle, par les OGM, en, en facilitant l'avortement, en affaiblissant le système immunitaire par les épandages aériens, les chemtrails et bientôt euh, par l'euthanasie. On peut aussi détruire les peuples en les pervertissant, par exemple en, en légalisant la, la pornographie, euh, en usant de laxisme euh, en ce qui concerne les drogues, par exemple en ouvrant des salles de shoot. On peut détruire les peuples donc, euh, aussi par leur économie, par l'ultra-libéralisme, par le, max, le marxisme en pays communiste. Euh, que par exemple en supprimant les frontières, en dérégulant, en privatisant les services publics et les banques centrales, ce qui, ce qui permet l'usure et le contrôle des états par la dette publique, par la libre circulation des capitaux, on peut détruire les nations par leur agriculture, par les pesticides, grâce aux OGM, j'ai déjà dit, par la privatisation des semences, en imposant le Codex Alimentarius. On peut détruire les peuples aussi euh, en détruisant leur culture, par exemple en favorisant l'immigration, le communautarisme et le cosmopolitisme, c'est-à-dire le multiculturalisme, en uniformisant les, les us et coutumes par l'anglais, le, tous les films hollywoodiens, par la disparition des traditions, par le développement des grandes surfaces et des fast-foods, par la, les, la télévision et les jeux vidéo, en déconstruisant l'école, par l'intégration dans des blocs supranationaux dont j'en ai parlé, par exemple l'Union Européenne. Euh, voilà je, donc je, je n'ai pas abordé aussi l'aspect sécuritaire et dictatorial que qu'on peut constater hein, par une privation toujours plus accentuée de, de nos libertés fondamentales et par les outils de contrôle offerts par la technologie. Euh, voilà, donc dans une autre vidéo, dans une prochaine vidéo, euh, je vais essayer de prendre le contre-pied de ce nouvel ordre mondial en proposant des, des solutions.